Bonjour à toi très cher spectateur, fan de théâtre et d'adaptation de grands auteurs anglais, et parlons d'une adaptation tout de même assez étrange sur le papier, parce que je ne m'attendais pas à avoir déjà euh, ce duo adapté cette pièce, et je ne m'attendais pas en plus à ce que ce soit un seul de ses deux frères qui adapte la pièce en question, mais donc voici The Tragedy of Shakespeare, réalisé donc par Joel Cohen seul, mmh. sans Ethan Cohen, Puisque visiblement celui-ci a décidé de se consacrer à d'autres choses. Et l'histoire, ben, je saurais pas vraiment comment vous la résumer simplement. Disons que, en temps de guerre, Macbeth, qui a déjà sous sa responsabilité plusieurs terres, va se voir acquérir une nouvelle terre, mais va surtout rencontrer une. Ah ça y est, j'ai perdu le nom une, une prophétesse. voilà une prophétesse qui va lui dire qu'il sera il sera bientôt euh, le seigneur de nouvelles terres mais surtout qu'il est destiné à régner et à devenir roi la couronne s'andra à son front mais la tragédie marquera de son pas l'ombre de Macbeth ah là là. la pièce écossaise c'est quand j'entends c'est quand j'entends ça que je me dis que je n'ai pas fait d'erreur en te demandant de venir Mathieu comment vas-tu hélas les tristes mois d'hiver commencent sous un jour peu apaisé. Mais heureusement, une lumière s'est invitée et par ta voix, ô oh, doux Valentin, tu as réussi à ramener une flamme en mon sein. Tu l'as répété Non. <rire> Quelle belle improvisation C'est voilà. magnifique, mon cher Donc, Mathieu. J'avais pas à faire des vers comme le Bard, évidemment. Oh oui, non, non c'est euh, compliqué. Si genre. on peut faire quelques, quelques phrases comme ça, ne serait-ce que pour habiller, oui. ça, ça fera du bien. Ça fera tout à fait l'affaire. Euh, bah du coup j'ai bien résumé le contexte en fait cette adaptation de Macbeth elle était quand même pas mal attendue parce que les frères Cohen avaient annoncé après Avec César et euh, la balade de Buster Scruggs mmh. qu'ils voulaient adapter la pièce de Shakespeare mais donc du coup il y a un des frères Cohen qui est parti en plein milieu du projet. Et j'avoue je n'ai pas, trouvé... pas regardé beaucoup mais j'ai pas vu pourquoi est-ce que ça en est allé. J'ai cru comprendre que c'était qu'il avait envie de se consacrer un petit peu plus à sa vie familiale et qu'il semblait avoir fait le tour pour l'instant, de ce qu'ils avaient à raconter en cinéma, mmh. donc. Je pense que c'est un choix un peu comme on a eu dernièrement avec euh, Lana et Lily Wachowski où il y a que Lana Wachowski qui a décidé de faire du cinéma mais bon là c'est clairement parce que après plein d'échecs je pense que t'en as ras le bol et que tu décrètes que c'est bon, c'est fini, on arrête les pots cassés les frères Cohen ayant toujours eu le vent en poupe tu sens bien que c'est juste une envie de vouloir un petit peu se recentrer sur soi-même donc voilà on se retrouve avec ce film qui est amputé d'une tête pensante et où malgré des échos très positifs il y avait quand même certaines craintes est-ce que la perte d'un des frères Cohen n'allait pas signifier potentiellement la perdre d'une certaine partie de l'inventivité de la créativité du duo je ne suis pas sûr. Oh, moi non plus, mais je t'avoue que je me demandais quand même si ça pouvait pas un petit peu faire quelque chose parce qu'ils se sont toujours un petit peu... Enfin, si ça a été un petit peu plus diffus avec le temps, au début c'était bien marqué et scindé qu'il mmh. y en avait un qui s'occupait de la Et l'autre et... du scénario. Exactement. Et donc du coup je me suis dit avec le temps ils ont préféré un petit peu mettre ça de façon obscure et genre tout le temps se créditer en tant que scénariste mmh. et réalisateur tous les deux. Mais on savait très bien qu'il y avait une tête pensante qui était la plus pour écrire et une tête pensante qui était la plus pour la mise en scène. À partir de là, du coup, on se retrouve avec ce film qui, en plus, malheureusement pour nous, ne sort même pas au cinéma mais sort sur Apple TV. Ouais, malédiction. Je sais pas si c'est une malédiction, mais en tout cas, ça fait de la peine parce que franchement, quand j'ai vu les premiers visuels du film, je me suis dit Et on va voir ça sur notre télé. Hmm. Ça ah, fait mal. Ça reste quand même du excellent travail. Ah oui, et voilà. Merci, Bruno Delbonnel, -de ah, directeur de la photo, qui, euh, qui a officié sur un noir et blanc euh, de toute beauté. Ah oui, ça c'est clair. Bah donc du coup, contexte bien placé, mon cher Mathieu, qu'as-tu pensé de cette tragédie de Macbeth La tragédie est le savoir, devons-nous juger le texte de William Shakespeare ou un film des frères Cohen Car malheureusement, sur cette histoire sanglante, il y a la, le verbe du bard datant du XVIIe siècle quand même, et de l'autre côté, il y a la photographie qui est magnifique, euh, bien pensée justement, mais du XXIe siècle. Et là, il y a une rupture qui se fait, un choc, parce que euh, des adaptations de, donc, de, de William Shakespeare, je peux en proposer quelques-unes euh, pour donner mon cas. Alors, le film, déjà, en un mot, j'ai bien aimé. Et parce que je peux être bon client, ne serait-ce que quand il y a du travail qui se voit à l'écran. Et là-dessus... Euh, rien à dire, euh, c'est extrêmement bien réalisé, c'est extrêmement bien monté, c'est extrêmement bien photographié, et évidemment, le jeu des acteurs est impeccable. Là-dessus, rien à redire. Mais le problème, c'est que justement, comme on a le verbe, euh, des, euh, ben, le verbe ancien de, de vieux et anglais, et la, la vieille tournure de, de l'anglais, euh, si, euh, enfin, c'est un anglais moderne, évidemment, mais... Euh, c'est une tournure extrêmement euh, savante, extrêmement euh, euh, lyrique, poétique, oui, voilà. très emphasée, qui, qui, qui digresse beaucoup. Ça fait que justement, ça dilue euh, le, le côté dramatique, selon moi, parce que c'est un, un élément qui est adapté aux planches, où on est loin justement euh, de l'acteur. L'acteur doit donc se, se présenter, présenter son personnage et les tourments qu'il qu accable euh, par sa voix, parce qu'il doit porter sa voix jusqu'au fond du théâtre. Tandis que justement, avec la caméra. Euh, on peut rapprocher euh, l'œil du spectateur jusqu'à voir dans l'œil de l'acteur quel est le personnage. Ce que fait beaucoup Joel Cohen au début, d'ailleurs. Oui. Et il le fait aussi à plusieurs moments dans le film. Justement, c'est là qu'on voit qu'il y a une rupture entre la qualité hein, de, de la réalisation euh, de, des Cohen. Alors, je continue à dire euh, des Cohen parce que euh, je n'arriverai jamais à détacher ni l'un ni l'autre. Euh, et on, on voit, comme ça, par, par fulgurance. Euh, tout ce qui a été euh, ben, le génie, par exemple, soit serait-ce que d'un un film très silencieux comme No Country for Old Men, ça se voit euh, lorsqu'il y a des scènes euh, illustratives ou des scènes justement euh, symboliques. Mais par contre, quand effectivement euh, il s'agit de, de filmer euh, le, le dialogue ou filmer le tournoi intérieur, mais qui est euh, exprimé extérieurement par un euh, ben, aparté, par une Didascalie c'est. C'est beau, mais c'est un peu dommage. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour une adaptation un, par, par Laurence Olivier de, de Hamlet. Là aussi, il gardait le texte, mais la façon dont il utilisait les apartés et tout ça, ça on comprenait bien pourquoi est-ce que justement, à ce moment-là, le personnage, en particulier d'Hamlet, justement, trahissait ses pensées. Et euh, c'est bien qu'il y avait toujours un jeu. Où on n'avait jamais l'impression que justement, c'était forcé. Que le, le, le personnage euh, doit réexpliquer, réexpliquer la situation à chaque fois. Puisque à chaque moment, évidemment, c'est le texte qui réexplique la situation. Qui doit euh, recontextualiser à chaque fois. Et on n'a pas besoin. Surtout lorsque euh, on est habitué à, à l'image. C'est un peu dommage. Donc là-dessus, j'étais un peu mifig, mi raisin. Euh, pour te dire, pour dire, en fait, c'est deux bonnes choses. Euh, le cinéma et le théâtre. Mais qui n'arrivent pas à se combler ensemble. Voilà où est, où est mon propos. Je suis d'accord avec toi. Euh, clairement, euh, en fait... Ça part d'une super idée je trouve. Enfin, moi j'aime toujours cette idée au cinéma de, de reprendre le texte théâtral et de se dire il peut avoir la même portée au cinéma s'il est bien structuré, s'il est bien amené et s'il est bien composé. Euh, L'exemple de Bazurman me revient toujours en tête avec Romeo plus Juliette parce que que l'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a quand même cette idée qui véhicule le film de jouer avec le texte de Shakespeare et de montrer que même si on change complètement le contexte et qu'on projette ça dans un futur... Euh, dans un Los Angeles complètement dystopique avec euh, la confrontation de ces deux familles de manière très justifiée, le texte peut quand même marcher sans avoir besoin de le modifier. Là le fait est qu'en replaçant ce film dans un contexte historique très ancien mais avec un côté très minimaliste, l'image n'en fait que rendre encore plus belle cette histoire et cette tragédie extrêmement forte. Mais le texte, du coup, comme tu dis, il y, y a un côté très verbeux, en fait, qui, qui moi, m'a beaucoup perdu. Dans le sens où je me suis dit, comme tu l'as très bien évoqué, si j'avais été face à des acteurs sur une planche de théâtre, j'aurais été les yeux écarquillés en train de me dire « Waouh C'est hyper fort, c'est intense !» Mais là, on est au cinéma, il y a beaucoup de scènes où, où on se demande vraiment ce que Joel Cohen a envie de mettre en perspective, a envie de parfaitement mettre en relief, et du coup... On se pose des questions, on se dit en même temps, c'est magnifique, comme tu dis, Bruno Delbonnel, il a fait un travail de la photographie qui est extraordinaire, qui ah, joue avec les, les ombres, et, et même le, le décor aussi, qui oui. est extrêmement dépouillé, mais oui. c'est oui. plus cette valeur géométrique qui, euh, qui en fait euh, une qualité extraordinaire. C'est hyper minimaliste, et ça. et ça fonctionne du feu de Dieu. Mais du coup, derrière, tu te retrouves constamment à te dire, est-ce que ce texte me touche autant que s'il avait été beaucoup plus réduit, et que finalement, un peu comme tu l'évoquais avec No Country for All Men, on n'était pas revenu à quelque chose de plus illustratif et où du coup, finalement, le visuel l'emporte sur le dramatique d'un texte lyrique qui va être évoqué par un acteur qui, certes, va très bien jouer, mais qui peut-être va en faire un petit peu des caisses par rapport à la situation qui se met en place. Quoi. Tu utilises le terme euh, minimaliste, et je pense que c'est euh, tout à fait euh, à propos, puisque d'un côté, on a le minimalisme euh, des, des, des couleurs, parce que bon c'est noir et blanc, justement, l'utilisation des noirs très tranchés sur euh, des, euh, des éléments euh, illuminés, Justement, qui se décale bien, des ombres très fortes, même lorsqu'il euh, s'agit de, de nuances de gris, on a, on a un œil qui est très très bien structuré, avec un brouillard dans le fond qui, qui est génial, ce qui permet de euh, vraiment de créer une scène. Euh, par contre, effectivement, on se retrouve face à ce qui n'est pas un minimalisme au niveau des dialogues. Et donc, il y a bien confrontation à ce niveau-là. Tout à fait. Ben, je te propose du coup qu'on passe à l'écriture, histoire qu'on qu évoque ça un petit peu plus en détail. Donc l'écriture, c'est Joel Cohen seul qui a adapté la pièce de William Shakespeare. Il a indiqué qu'il voulait garder 85% du texte original. Je pense qu'il y a réussi. Ah, non, mais... Très largement, très largement. Parce que je crois que la pièce, dans sa durée complète, doit durer autour de 2h15, 2h30. Mm -hmm. On est sur un film de 1h45. À mon avis, bien oui. condensé, il a dû en garder vraiment comme il, comme il le souhaitait. Mais... Ne connaissant pas le, le texte original parfaitement... Euh... Je crois que je l'ai eu qu'une seule fois et en plus c'est en français, <rire> donc j'ai quelques doutes sur certains moments. En fait, parce que comme vous le savez, la, en, en théâtre, souvent il y a la triple unité, fait de temps, de lieu et d'action, et il se trouve que justement Macbeth euh, change de lieu et de temps assez, assez souvent, puisque euh, à certains moments on passe d'un endroit à un autre parce que justement il y a une information qui doit passer. Et à ce moment, comme c'est une scène qui ne dure pas très longtemps avant de repartir dans un autre lieu, euh, au théâtre, c'est très compliqué à faire puisqu'il faudrait refermer les rideaux, changer euh, le décor ouais. et rouvrir. Parce qu'on n'a pas de problème, on a ce problème-là au cinéma grâce au montage. Mais ce qui veut dire que, est-ce qu'il n'y a pas des scènes aussi qui ont été rajoutées, des petites scènes Et dans ce cas, là, j'avoue, je, je me posais la question. À cause de d'où la force du travail d'adaptation qu'il y a souvent de la part des auteurs qui veulent transposer une pièce de théâtre au cinéma parce qu'il faut se détacher un petit peu de ça pour réussir justement à rendre un petit peu plus épique un récit qui pourrait sembler très monotone chose qui fait. pourrait arriver clairement avec l'histoire de Macbeth parce que c'est quand même clairement sur le papier l'immense divagation d'un roi ou d'un futur roi mmh. en pleine prise de conscience de ce que son pouvoir veut dire et de ce que surtout la fatalité finalement de ce que l'on sait par rapport à ce que l'on ne saurait pas mmh. va avoir comme un impact sur la prise de décision, soit en tant que chef de pouvoir, soit en tant simplement qu'être humain. C'est clairement ça Macbeth, c'est une immense réflexion autour de l'incidence de savoir ce que l'on va devenir. C'est ça, c'est pour ça que c'est aussi la tragédie de Macbeth, puisque le côté tragique c'est que les humains, euh, enfin, dans, dans la théorie grecque, c'est euh, les humains qui connaissent leur, leur futur, en fait, sont conditionnés par leur futur. Et euh, ben là c'est exactement ça, puisque s'il n'y avait pas eu la rencontre avec euh, les, euh, les voyantes, bah, Qu'est-ce qui serait-il arrivé de, de Macbeth Exactement, exactement. Mais du coup, de ce point de vue-là, l'histoire fonctionne bien, mais là, on touche vraiment au matériel de Shakespeare. Donc, mmh. sur le papier, ça veut dire que Joel Cohen a fait un bon travail d'adaptation. Oui. Mais comme on l'évoquait dès le début, il y a ce problème de dialogue qui vient vraiment plomber le film et qui, du coup, résonne comme... Euh, bah, vraiment un frein, en fait, à l'immersion mmh. du spectateur. C'est vraiment un immense frein, parce qu'à de nombreuses reprises, j'étais en train de me dire s'il n'y avait pas ce dialogue trop lyrique, le film fonctionnerait extrêmement bien. Oui. Un point de vue minimaliste comme la mise en scène, qu'on évoquera ensuite, ferait que du coup ce texte ressortirait un peu mieux parce qu'il aurait des tranchants un petit peu plus insin... incidents, qui aurait un peu plus d'incidence sur nous. Or là, on se retrouve à contempler un truc qui est magnifique à écouter. Je veux dire, c'est fantastique d'écouter les longues digressions de Macbeth qui est en train de se poser des questions sur euh, est-ce que je dois tuer ou non le roi pour réussir à prendre sa place Est-ce que je dois manigancer ça Est-ce que je dois un mettre. Homme, si euh, je laisse mon âme aller vers le meurtre. Exactement mais suis-je aussi un homme si je laisse passer, comme ça, l'opportunité Et suis-je un homme si bon. je parle trop pour finalement dire peu oui, C'est <rire> la, la vraie question mais en, en, Alors là, je digresse un petit peu, mais euh, en adaptation euh, que, que je vous conseille, et euh, je te conseille à toi aussi parce que tu m'as dit que tu ne l'avais pas vu, c'est le Château de l'Araignée de Akira Kurosawa, qui est une adaptation de Macbeth, justement, et euh, c'est une adaptation notamment dans le contexte japonais, puisque ça se passe dans le Japon médiéval, mais là, on voit justement, euh, et c'est à ça que je pensais en, en regardant le film, on voit justement que l'adaptation, ce n'est pas simplement euh, rendre hommage euh, donc, au travail fait par, euh, par Shakespeare, mais c'est arriver à justement euh, le rendre compréhensible pour l'audience. Donc ce n'est pas seulement un travail vis-à-vis -vis de ce que l'on doit à nos prédécesseurs, c'est ce que l'on doit aussi à nos spectateurs et à, nous su suivants, à nos suivants, j'allais dire descendants, mais... Euh, un Successeur. Et euh, là-dessus, je dois dire, alors, c'est euh, pas du tout le même, euh, même travail, et le film euh, de Kurosawa a, a vieilli, parce qu'on sent bien quand même, dans son époque, euh, je crois que c'est les années 50-60, euh, mais pour moi, il reste quand même, je pense qu'il vieillira mieux dans le sens où il est marqué dans son époque, tandis qu'il n'y a pas cette entre-deux où se trouve actuellement euh, euh, ben, le film de, de Joel Cohen. Je pense toutefois. Que, euh, il pourra toujours être euh, revu parce que justement au niveau technique qu'il est impeccable. Et puis il y a ce côté un petit peu universel du texte de, de Shakespeare qui, qui rend le truc quand même ludique même si clairement vrai. tu l'as bien évoqué aussi dans l'idée de transposer le verbe vers quelque chose de plus accessible au spectateur. Mmh. C'est vrai que franchement je suis un théâtre de base. Donc moi personnellement j'aime les textes très lyriques etc. Mais franchement je me suis mis à plusieurs reprises devant la, dans la peau d'un mec. Qui n'est pas fan de théâtre, qui est plus fan du cinéma des Cohen et qui va débarquer devant ça. Ah, c'est laborieux par moments hein, quand même. C'est compliqué. Hein. Il, y a, il y a des scènes où tu as vraiment envie de te dire Ok, c'est très intéressant, mais est-ce que c'est pas trop verbeux quoi bah, bah, Trop verbeux, peut-être, oui. Bah, c est, c est, c est parce que toi comme moi, justement, on a ce problème-là. Ensuite, est-ce qu'il aurait. Euh, il, il arriverait à avoir sa, son identité de film s'il avait été moins verbeux, si je veux dire. Euh... Oh, je pense, je pense. Si, si on avait... enfin, Encore une fois, là on fait que des hypothèses oui. et puis on est presque en train de refaire le monde là, mais, mais en fait je pense que Joel Cohen, ce qui est la grande force finalement de ce que faisait Ethan Cohen souvent à l'écriture d'ailleurs, mm. c'était qu'il arrivait à aller à l'essentiel. Mm. Tu prends le bouquin de Cormac McCarthy pour revenir sur l'exemple que tu citais au début de oui. The Country for All Men. Son grand travail d'adaptation, ça a été transposer quelque chose de très lyrique et de très verbeux, mm. et qui franchement, euh, et pas épais en plus en termes de, de bouquin. je ah ouais. l'avais lu quand il était sorti le, le film et j'avais lu le bouquin dans la foulée le bouquin est beaucoup plus lunatique en fait et va plus raconter la divagation d'un homme dans un espèce de pseudo, de pseudo grand ouest américain euh, dans lequel il va aller d'un endroit à l'autre là où vraiment Ethan Cohen et Joel Cohen lorsqu'ils font No Country for All Men ils se disent réduisons ça ouais. faisons en sorte que ça soit juste un mec il se perd, il trouve une manette et puis là, il va, il va partir, mais, mais il va partir un peu sans savoir réellement où il veut aller. Et, et on va juste en faire une longue divagation sur un espèce de mec qui rêve du rêve américain, mais qui va se retrouver face à un mur du rêve américain, qui est Ravier Bardem dans le film. Et donc du coup, ils avaient réduit ça à une essence pure, en enlevant tous les dialogues quasiment du bouquin. Les seuls vrais dialogues qu'ils ont conservés, c'est ceux du shérif. Mmh. Tout le reste, poubelle, on repart à l'essentiel. Et là, je trouve que du coup, Joel Cohen, c'est là qu'on voit peut-être la différence avec son frère. C'est que lui, il a tendance à vouloir tellement coller au texte original qu'il n'arrive pas à faire le travail justement de synthèse que pourrait avoir un scénariste en disant « Cette réplique, elle est intéressante, mais celle-là, est-ce qu'elle redit pas la même chose mais sous un autre angle mmh. ?» Je sais pas. En tout cas, tu as mis le, le doigt sur euh, un point qui n'avait pas encore, euh, pas encore euh, atteint. Euh, c'est euh, sur la thématique euh, des, des frères Cohen, puisque euh, ce sont des, des auteurs euh, qui ont euh, leur thématique, et euh, alors je n'ai pas vu tous leurs films, honte hein, euh, sur moi, euh, mais il se trouve que j'ai l'impression qu'en fait, euh, lorsque j'ai parlé justement de l'idée euh, de, de blocage de murs, je crois qu'en fait c'est peut-être ça aussi ce qui a intéressé euh, les, les deux frères pour, pour Macbeth, c'est que c'est un film justement sur les limitations que les gens se posent et euh, leurs conséquences. C'est euh, intéressant aussi de, de voir ça comme ça puisqu'il y a une, une symbolique du mur qui est, euh, qui est très présente dans ce film-là. Ah, bah, qui est, est constamment une... présente. Tu on, regardes on Barton, est... Barton Fink, il est face à un mur. Tout du long du film, qui est, est le mur de la créativité. Tu regardes Burn After mais Reading, c'est parfaitement représentatif, mais là pour Macbeth. C'est un film en fait très claustrophobique, si on y pense, mmh. que ce soit. Euh, bah, c'est un, un, un, un homme face à lui, c'est un homme face à lui-même, c'est un roi qui. qui face qui... à sa femme, face con aux conventions, face même, à son destin. Et même tous les persos sont un peu constamment face à eux-mêmes, à se poser des questions justement sur euh, ce qu'ils auraient dû faire, ce qu'ils auraient pu faire, mmh. que ce soit, j'en sais rien, Macduff qui se pose un moment face au mur lorsqu'il apprend ce qui est arrivé à sa famille et qui se remet en question et qui lui dit euh, euh, pauvre MacDuff euh, qu'as-tu fait enfin et il y a toute cette idée là constamment et tu fais bien de l'évoquer où justement les personnages sont constamment en train de se dire que suis-je que suis-je face à moi-même que suis-je face à mes propres actions ça, faire, ça justement pour ça que en tout cas Joel Cohen a, a décidé Cohen décide de garder ces, ces éléments là mm -hmm. parce que c'est c'est le fait de sursouligner euh, son euh, ce qui est son thème peut-être de base peut-être alors Peut-être qu'il n'arrivait pas à enlever euh, ces éléments-là parce que ça résonnait en lui. Et dans ce cas-là, le souci, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait un film pour le public, c'est avant tout un film pour lui. Ce qui peut se comprendre, hein. C'est pas, pas un souci, on ne t'en veut pas, Joël. Mais, mais effectivement, ça pourrait être un élément sur un certain clivage. C'est-à-dire qu'il y aurait un déséquilibre peut-être à ce niveau-là, c'est là, mmh. Et là que, ça, que ça vient. Mais euh, là, on Bast, parce que nous, nous en parlons trop. Il ne faut pas trop en dévoiler. Il faut aussi que vous puissiez euh, faire votre avis. En termes de mise en scène... Euh... <rire> c'est beau. C'est beau, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est beau et c'est bien fait. Ah oui, Puisque, euh, que ce soit les contre-plongées, que ce soit même euh, les, les douches euh, de lumière, que ce soit le, le jeu euh, sur euh, les, euh, les gros plans ou les, les arrière-plans, euh, là-dessus, ben... Maîtrise totale de la caméra et du langage cinématographique. Ah ben, moi, il moi, y a des moments où j'étais... Enfin, il y a des moments où j'étais presque en train de revenir dans le temps et, et ça me rappelait le cinéma allemand des années 20-30, quoi. Mmh. Avec ces, ces, ces, ces, ces ombres ultra marquées, ces, ces, ces, ces portes de lumière qui sont au sol, qui sont complètement surdimensionnées et qui font ressortir l'ombre des personnages. Enfin, Il y a des scènes où réellement, j'étais en train de me dire, mais faut être sacrément fêlé pour imaginer une mise en scène comme ça et se dire, on va la mettre en pratique, ça va marcher, on va galérer, mais on va la mettre en pratique. Fêlé mais, ouh, ou talentueux Ah ben les deux, les deux, j'ai envie et de euh... dire les deux, mais c'est impressionnant, c'est là que tu vois la maîtrise technique de Bruno Delbonnel, et, et la puissance et l'envergure créative de Joël Cohen qui a envie de poser ça par-dessus, quoi, c'est... Totalement. La, la scène de divination... Euh par exemple, est extraordinairement belle. Ah oui, non. Ou l'utilisation, le, le fait d'imaginer que euh, les trois augures, euh, donc les trois euh, sorcières de, de base du, du film, sont en une seule personne. Ça, la façon dont c'est amené en plus par une contentionniste euh, impeccable. Ah oui, non, elle est extraordinaire, cette actrice. Et aussi un, un truc, alors ça fait partie de la mise en scène, puisque c'est le choix du ratio. Euh, c'est un ratio assez proche du 1 sur 3. Ouais, c'est ça. Mais, mais ce qui est assez rigolo, c'est, tu as vu, les, les ouais, coins En sont, letterbox, ouais. sont, sont Voilà. Donc, c'est assez étonnant de voir ça, parce que ça donne justement un autre aspect euh, vieillot, alors que le grain de l'image, bah, excuse-moi, mais ça, c'est propre comme ça, c'est forcément du numérique. Ah, bah là, c'est clair et bon. net. Tu, tu peux pas imaginer, du, tu peux pas imaginer du, du, de la pellicule avec un format comme ça. Enfin, tu pourrais l'imaginer, en fait, avec un format comme ça, parce que c'était... Ah, j'avais vu des films dernièrement en fait, c'est du Super 16 en fait, mmh. qu'ils utilisent et en fait, le Super 16 si tu gardes le format de base mmh. ça fait par automatisme cette letterbox c'est ça justement et, euh, et du coup euh, on se retrouve avec ce format qui est très particulier qui est un choix vraiment euh, assez fort de la part de, Cohen, de Joel Cohen d'utiliser ça et, et du coup on a cette imagerie qui est très marquée par dessus enfin, moi ça m'a vraiment impressionné dès les premières minutes je me suis dit je ne vais pas voir un film qui a la même gueule que ce que les frères Cohen avaient l'habitude de faire. Quoi. Déjà, c'est la première fois, je pense, qu'ils utilisent le 4 tiers. Enfin, le 1.33. Ah, J'ai je... un petit doute, mais je suis quasiment sûr que c'est la ah. première fois, parce qu'ils ont utilisé tous les autres formats, c'est sûr. Route, mais, mais je suis quasiment sûr et certain que c'est la première non, fois qu'ils se servent d'un tel en format. Moi je pensais à, à Wes Anderson, donc euh, ce n'est pas ça. Mais, <rire> euh... non. mais, mais, euh, mais euh, je me petit... demande si ouais, c'est pas la première fois que Joel Cohen place un tel format. Et puis, forcément... Je pense que l'appel de Wes Anderson est assez automatique parce qu'il y a une envie de la part en plus oui. de Joël Cohen de faire beaucoup de symétrie. Il y a énormément ça, de symétrie magnifique. dans beaucoup de plans. Enfin, Comme tu l'as évoqué, l'un des premiers plans où on voit les sorcières, où il y a justement ce jeu de, de, de, de miroir entre elle qui est debout et, et, les, deux, et les deux autres qui apparaissent dans l'eau. Enfin, Ce oui. plan-là est magnifique et est, il est parfaitement symétrique. Est, et c'est un, un plan, sans se esthétiquement, c'est vraiment ce que pourrait donner à un peintre comme Magritte par exemple. Ouais. C'est euh, vraiment un très très bon travail. Là-dessus, euh, c'est difficile en fait d'avoir euh, quelque chose à redire là-dessus. Ouais. Encore, c'est là qu'on voit la, la difficulté quand on est face à un, à un bon film, euh, fait par des, des gens, vraiment, une équipe technique euh, irréprochable. C'est quand, à part dire que c'est excellent, on a un peu de mal. Parce qu'il faut aussi arriver à percer le secret euh, de, de la construction de ces images. Ouais. Et euh, bah, là, pour moi, c'est avant tout une utilisation de, de lumière très forte. Donc, à mon avis, ça doit être des projecteurs, genre bon, dire des blondes, un truc comme ça, mais ça doit être beaucoup plus puissant pour donner un, un tel aspect. Euh, et, et quasiment rien d'autre. Il y a très peu de, de, de lumière diffusée ou tamisée. La plupart du temps, quand il y a, justement il y a de la diffusion, c'est parce que la lumière rebondit sur les murs, ça. ce qui donne un, un éclat assez, assez large. Mais la plupart du temps, justement, c'est une lumière très dirigée donc euh, avec des découpes, de manière à ce que on, on souligne un élément et qu'on laisse l'autre soit dans l'ombre, soit dans le gris. C'est euh, vraiment un travail, mais millimétré. Mmh. Et pourtant, les acteurs euh, passent dedans et ils sont très fluides. C'est dingue on, je ne crois pas en avoir vu un seul, euh, bon en même temps c'est parce que ce sont de bons acteurs et qu'ils ont été bien dirigés, mais euh, je crois en avoir vu aucun euh, rater sa marque. Mais non mais parce qu'en fait tu, tu sens qu'il y a, enfin, et je pense c'est là qu'on peut relier un petit peu Tu vois l'ambition qu'on évoquait tout à l'heure de, de, de Joël Cohen en tant que scénariste et en tant que réalisateur, il y a un amour profond du théâtre, Oui. et ça se ah. ressent, parce que même le jeu des transitions, des transitions de lumière, les transitions de scène à scène, mmh. enfin, il y a des jeux de transition, c'est très théâtral. La je veux fois dire, fois il y a on une voit scène. Macbeth, c'est on passe dans la toile de la tante. Exactement. Et moi, je pense aussi à une scène où tu as Macbeth qui est en train de faire une longue divagation sur le fait qu'il doit ou non tuer le roi. Oui. C'est une scène qui nous fait passer de accueil du roi mmh. à festin qui a déjà bien commencé, juste par une balance de lumière, oui. par un travail de d'éclairage des lumières juste derrière de la grande salle qui vont arriver et avec des ombres qui vont se dessiner. Et ça, c'est très théâtral. C'est vraiment sur une scène de théâtre, tu imaginerais un scénographe et un chorégraphe se dire si on veut faire la transition d'une scène à une autre par le biais du texte, on va utiliser la lumière, on va utiliser le décor et on va mettre ça en relief. Et donc je pense que le lien qu'on pourrait faire entre ce qu'il y a eu comme maladresse qui ont été commises à l'écriture et, grand... et le grandiose finalement de cette mise en scène et de cette réalisation, c'est cette envie de vouloir coller au théâtre, mais coller littéralement au théâtre. Mmh vraiment littéralement au détail près, quitte à carrément faire des transitions qui vont se voir à l'écran et on va se dire je suis spectateur, je vois que la lumière, là ils sont en train de la baisser pour en allumer une autre, mais tant pis, ça marche. Mmh. C ça, ça, ça ramène de la complexité, alors que, que soit le, le, le texte de base euh, qui, qui est simple en apparence mais en fait qui est foisonnant de détails c'est un fonds en fait de détails, de personnages, parce que chaque personnage a sa propre, sa propre qualité, sa propre caractérisation. Mais là aussi, euh, tu, tu soulignes quelque chose qui semble évident, comme un ray de lumière entre, entre deux fenêtres. Et pourtant, euh, on peut toujours y retrouver. En fait, il faut vraiment voir ce film euh, quasiment plan par plan. Mmh, presque. Parce que à chaque fois, c'est vraiment comme des tableaux. Mmh. C'est. C'est impressionnant, et surtout, donc c est, c est ce dont on parlait au début de, de vidéo, c'est que je ne crois pas qu'il y ait un seul plan qui soit inutile. Dans le sens, c'est un, un plan, on, on, le, on le pose comme ça, parce que ben, il faut que le texte se soit dit, mais à chaque fois, il y a un petit quelque chose, que ce soit justement en arrière-plan, que ce soit parce qu'on a monté la, la caméra, et donc que ça fait un, un angle, donc une plongée à 30 ou 40 degrés, il y a toujours un petit quelque chose, qui fait que c'est jamais complètement théâtral. Mmh. Et là-dessus, c'est là, là qu'on voit que le film est pensé ben, pour du cinéma. Et là, et là, par contre, on peut se poser la question, est-ce que, justement, le fait qu'il passe sur Apple TV, est-ce que ce n'est pas un problème parce qu'il aurait une, ben, souvent un autre impact si on, si on le voit sur notre, notre fauteuil et qu'on est seul, on n'a pas l'impact qu'il y a au théâtre ou au cinéma, à savoir d'être dans une foule c'est ça aussi le plaisir de... euh, oui ouais ça amène une autre complexité encore <rire> je te propose qu'on passe aux acteurs oui. c'est sinon je sens qu'on va se perdre oui, euh... comme Macbeth dans ses divagations exactement et dans ses, le tourment intérieur de son âme euh, bon, on peut déjà parler des deux principaux, Denzel Washington et Frances McDermott. Frances McDermott qui est donc l'épouse de Joel Cohen, si je ne me trompe oui, pas. me semble. Euh, bah, pff, elle, elle est vraiment impressionnante, mais ça ne m'étonne plus. C'est quand même bien de l'avoir dans des, dans des rôles, je ne vais pas dire apaisés, mais... Moins colériques, moins hargneux. Plus posée en tout cas, que oui. pour Free euh, Billboard, où elle a eu son, euh, son Oscar. Parce que j'étais un peu mi, mi raisin Là par contre euh, effectivement on voit euh, le, le regard, euh, la gestuelle, le de main. Une autre, euh, Spot <rire> C'est euh, vraiment une actrice euh, qui est excellente. Ouais. Denzel Washington moi je le trouve extraordinaire mais c'est un, ouais. un acteur qui franchement sur une planche de théâtre aurait une prestance assez dingue. Hein. C'est ce que je me suis dit je, tout je, du long du film. Mais je ne sais pas si, euh, il faut, si les acteurs américains font comme euh, les acteurs français, savoir faire du théâtre aussi. Euh, Alors, je ne suis pas sûr enfant. que Denzel Washington ait fait beaucoup de théâtre. Je crois qu'il en a fait un peu, mais pas beaucoup. En tout cas, le mais par est... contre, il est très très fan de, de ouais. théâtre parce que la plupart des adaptations cinéma qu'il porte en mmh. tant que réalisateur ce sont des adaptations de pièces de théâtre. Voilà, ça, comme quoi, il y a en toujours peu, un lien. Ce qui est, c est intéressant aussi de voir, c'est que euh, son charisme est l'argent suffisant pour faire oublier qu'il ben, joue un rôle un roi d'Écosse au Moyen-Âge. Donc, alors que bah, il est noir, donc je pense que c'est assez étonnant. Moi, je me suis dit au départ, ah, c'est un, un petit peu bizarre quand même, mais en fait, euh, non, il l'importe il parce que ce qu'il ce qu montre, c'est un roi, euh, donc, euh, au départ volontaire, puis d'unanime, euh, puis, puis fatigué. My name, bah, the name is Macbeth. À la fin, c'est euh, un, un roi qui, justement, qui, qui est vidé de cette mmh, substance. Complètement. Euh, bah dans le même genre il y a Corey Hawkins qui joue MacDuff oui. Qui fait un peu anachronique mais qui passe tellement bien aussi Je trouve que c'est un acteur qui, qui porte regard. tellement bien son, son personnage enfin, Il est extrêmement doué On a Brendan Gleeson également qui joue Duncan Donc le roi oui. avant Macbeth Qui est vraiment excellent On peut citer aussi Bertie Carvel et Alex Hassell Qui jouent donc respectivement Benko et Ross oui. Les deux sont vraiment excellents aussi Et après rôle beaucoup plus secondaire Il y a Harry Melling qui joue Malcolm Harry Melling qu'on connaît surtout pour avoir joué Dudley dans la saga Harry Potter, mais que les frères Cohen aiment beaucoup. Hein. Que les frères Cohen aiment beaucoup parce que c'est la deuxième fois qu'ils leur prennent d'affilée après la balade de Buster Scruggs ah, où ils jouaient déjà un rôle qui était Bien bien barré aussi, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était... Je ne l'ai pas encore tu vu. Tu l'as pas vu Ah bah je ne te dis rien alors, mais son voilà. rôle, ce rôle ne m'a pas laissé indifférent, dirons-nous. Bon, alors il faudra que je regarde ça. Mais en tout cas, <rire> le casting dans sa globalité est vraiment excellent, porte très bien le texte, très complexe de, de Shakespeare, mais le porte mm. extrêmement bien. Et rien que pour ça, quand même, faut saluer leur travail, parce que vu qu'en plus... La diction que ça hein. demande... Bah, vu en plus les prises que te fait Joel Cohen, voilà. où c'est des prises très longues, où il coupe très très peu avec le montage, t'as intérêt à bien retenir ton texte. Et, et hein. même, euh, on, peut, on peut voir euh, au montage, que justement, c'est pas euh, différentes prises qui sont utilisées, c'est toujours la même prise qui est utilisée, Exactement. même lorsque, ouais. euh, il faut faire un contre-champ, un truc comme ça. C'est-à-dire vraiment... Alors évidemment, quand, pour les acteurs de théâtre, retenir autant de textes, un texte complexe comme ça, euh, en guillemets, c'est leur métier, mais ça reste quand même impressionnant. Ça, ça reste, quand, digne quand, impressionnant. Digne ouais, ça reste quand même très impressionnant. Eh ben, nous arrivons à la fin de cette mm -hmm. vidéo. Mon cher Mathieu, qu'est-ce que tu retiens de The Tragedy of Macbeth Je retiens que ce film est l'antithèse de Much Ado About Nothing de euh, Joss Whedon. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu. Si. si. Alors, ça fait longtemps, mais je <rire> l'ai vu. Mais c'est aussi une adaptation donc, de Shakespeare, cette fois d'une comédie de Shakespeare, donc euh, beaucoup de bruit pour rien, par euh, Joss Whedon, après qu'il ait fait Avengers, et là aussi c'est en noir et blanc. C'est très différent, alors qu'il y a entre guillemets la même démarche de garder le texte d'origine. Mais les deux ont leur qualité, c'est pour ça que je parle d'antithèse. Il euh, y en a un qui est vraiment une tragédie poignante, l'autre qui est une comédie comique, et je dis bien comédie comique, <rire> on est d'accord là-dessus je pense, et toi euh Ben moi je trouve que c'est vraiment, enfin encore une fois c'est très graphique, c'est très intense, c'est très beau, c'est un magnifique travail de la part de Joel Cohen, qu'on peut rapidement remettre en question à cause de ce texte. Mm. Parce que ce texte est aussi bien un élan dramatique qui porte de manière tragique le, la puissance de cette tragédie avec ce personnage, tout autant qu'un frein, dans le sens où on va se dire « Oh là là, ça parle beaucoup, c'est compliqué !» Et surtout, c'est du vieil anglais. Moi, j'avais que des sous-titres euh, en anglais, d'ailleurs. Donc, c'était un petit peu difficile. Et certains mots, j'avoue, j'avais du mal. Ouais, Non, mais moi, ce que je retiens, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y aurait pu y avoir un meilleur travail d'adaptation. Pour autant, ça reste un très bon texte de base, donc ça peut pas faire un mauvais scénario. oui C'est ce que je me dis. Euh, et après le visuel est vraiment impressionnant et encore une fois on ne l'a pas assez souligné mais les acteurs sont tous géniaux et portent extrêmement bien leurs personnages mais... Soulignons, soulignons. Oui, mais du coup The Tragedy of Macbeth de Joel Cohen ça reste très intéressant, c'est clairement pas le meilleur film qu'ait fait Joel Cohen mmh. mais en même temps vu le nombre de films qu'ils ont fait avec son frangin, oui. il y a largement de quoi faire si vous n'avez pas votre compte avec celui là mais pourquoi pas Bon après c'est encore une fois dommage que ça sorte sur Apple TV parce que pour moi c'est quand même le réseau sur lequel il a le moins de chances de réussir à faire du bruit quoi Autant Netflix avec la balade de Buster Scruggs ils arrivaient quand même à, à toucher du public Autant l'Apple TV bon, euh... ouais. Au moins on va essayer de toucher ce public-ci Exactement, euh, c'est euh, le plus re important Regardez euh, si vous pouvez euh, donc euh, la tragédie de Macbeth faites-vous votre propre avis aussi et euh, n'écoutez pas les traîtres mots de quelques sorcières nous finirons sur cette belle réplique. C'est parfait, important. mon cher Mathieu. Merci d'avoir participé à cette petite et vidéo. Merci encore à toi de, de m'inviter. Mais Tu sais bien que c'est toujours un plaisir ah, ouais. à chaque fois de t'avoir ici. Vu les conversations ah. mmh. qu'on a, je ne bouderai pas mon plaisir de t'inviter encore et encore. Oh, oh il est flatteur. Oh. <rire> et puis d'ici là, bah, on va dire aux gens d'aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir des films. Et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Un oh, plaisir. Ah là, là Ah là là. Pourquoi il n'a pas adapté ce texte, quoi Mais, je sais pas, imagine, une très, une si il avait adapté du Molière, qu'est-ce que ça aurait donné oh, ouais, J'avoue, Lavare avec Louis Tunes mais cette fois, une euh, nouvelle version, mais par les Américains et Joël Cohen. Je voudrais voir ça, je suis curieux.